Donc je continue cette vidéo sur l'euro dans la crise du Covid, la vidéo qui a été interrompue par les, les limites de temps paramétrées dans, dans la caméra. Donc euh, j'en étais au deuxième tir de missile euh, en lien avec euh, la crise du Covid. Alors ce, ce deuxième tir de, de, de missile euh, va partir de l'Italie, euh, en tout cas peut partir de l'Italie puisque je suis sur des hypothèses, et il sera constitué d'un missile à deux étages. Alors, pour comprendre à quoi consiste ce missile, il faut, se met, il faut revenir en Italie et se mettre dans la peau des Italiens qui vivent donc un, un drame sanitaire considérable, euh, qui voient euh, leurs euh, leur compatriotes mourir beaucoup plus que nous en France du Covid, et qui voient surtout que les personnes touchées par le, par le Covid sont, euh, bah sont moins facilement soignés que chez nous, on dit que la mortalité, le taux de mortalité parmi les personnes atteintes, est plus importante. Donc c'est bien sûr quelque chose qui est très difficile à vivre pour eux. Euh, ils savent aussi, comme tout le monde, que l'Union européenne est aux abonnés absents depuis le début dans cette crise. Et puis ils savent aussi, euh, parce que quand euh, les, les gens traversent comme ça des, des épreuves dures, mais ça les amène à, à réfléchir, à prendre du recul aussi, euh, ils savent aussi que si le, le système hospitalier italien n'est pas en capacité de soigner tout le monde, parce que ce qu'il y a de terrible en Italie, c'est que euh, les gens ne meurent pas tous à l'hôpital. Euh, il y a aussi des gens qui meurent parce qu'on ne peut pas les traiter à l'hôpital par manque de moyens. Donc ils savent aussi que si la situation est celle-ci du point de vue hospitalier, c'est la conséquence de, de la volonté de réduire les dépenses sociales qui vient de l'Union Européenne et, et, et, et de réduire les budgets euh, qui, que donc l'Italie a appliqué a en bon élève de, de l'Union Européenne et les Italiens mesurent aujourd'hui à quoi ça sert d'être un bon élève de l'Union Européenne. Euh, les Italiens voient aussi à quel point ils sont seuls dans cette crise euh, par rapport aux autres Européens qui laissent se débrouiller puisque vous avez compris que tout le monde se débrouille comme, comme il peut à tel point que Ironie suprême, quest est-ce qui aide les Italiens Ce sont les Chinois, les Russes et même les Cubains. Euh, ce n'est certainement pas par hasard que ces trois pays ont décidé d'aider les Italiens. C'est une manière cruelle mais ô combien juste de signifier aux Européens et au monde entier que l'Union Européenne, Européenne c'est une blague. Le deuxième étage de, de ce missile venu d'Italie euh, risque d'être un, un, un missile financier. Revenons à ce qui s'était passé en 2011-2012. Euh, la raison pour laquelle euh, les, taux, euh, les taux en Union européenne se sont effondrés, selon la volonté de Mario Draghi, le président italien de la Banque Centrale Européenne, euh, c'était pour empêcher l'Italie d'être confrontée euh, d'avoir à choisir entre faire faillite pour cause d'explosion de son déficit budgétaire à cause justement de l'augmentation des taux hein, puisque quand les taux augmentent, euh, la charge de la dette augmente considérablement et vous savez que la dette italienne est, est, est très importante hein, c'est la, la plus importante d'Europe par, par, par, par la Grèce euh, donc l'Italie a le choix entre eux, bien sortir de l'Union Européenne pour ne pas faire faillite euh, et donc sortir de l'euro ou faire faillite. Bien évidemment, si cela se reproduit en, là, maintenant, en 2020 ou en 2021, euh, les Italiens choisiront de sortir de l'Union Européenne et ça sera la fin de l'euro, probablement la fin de l'Union Européenne. Euh, alors pourquoi cet, épi cet épisode d'inflation pourrait se reproduire Eh bien c'est parce que euh, ont été décidés là, il y a une quinzaine de jours, des, des mesures de, de soutien euh, très importantes et notamment par les, par, par la Banque centrale, enfin par les États européens, suivi en cela par la Banque centrale européenne, d un, d un, de soutien très important aux économies européennes, euh, aux entreprises européennes, et voire même aux personnes en Europe, pour éviter euh, que les conséquences du Covid soient euh, immédiatement désastreuses. Et euh, ces mesures, ça revient bien sûr à injecter des centaines de milliards dans les économies des pays européens, et quand on, injecte, quand on injecte des centaines de milliards directement dans les économies, et non pas comme c'était le cas avant avec des QE, où ces centaines de milliards étaient envoyés dans la sphère bancaire, donc là ça va directement dans les économies, eh bien, on met, un, on met en œuvre, on enclenche un processus inflationniste qui va certainement se, se déclencher dans les, dans, les, dans les mois qui viennent. À moins que, euh, de nouveau, par un ces tours de passe-passe, euh, dont les... Les, les grands, euh, nos, nos grands acteurs financiers et monétaires euh, qui, qui dirigent euh, la planète, donc, euh, notamment en Europe, euh, que ces gens-là trouvent le moyen d'empêcher de, de, cela ou de retarder cela. Bon, on verra. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a là, il y a un risque très sérieux qui, qui s'il se matérialise, euh, va mettre euh, l'Union Européenne dans, dans, une, dans une impasse et l'Euro avec, bien sûr. Alors pour, pour terminer cette vidéo d'une manière, manière positive, parce que les, les, les, les analyses qu'on peut faire sur une situation n'ont d'intérêt que si euh, on cherche à, à en tirer des, des, des, des, des leçons pour, pour mieux euh, défendre nos intérêts et, et mieux, mieux naviguer dans, euh, dans, dans, dans l'univers que l'on voit se dessiner, eh bien que faire ben, La réponse est évidente, il faut essayer de se dé-euroiser, donc autrement dit de de transformer nos, nos avoirs financiers euh, soit dans d'autres monnaies que l'euro, soit dans d'autres actifs que des devises, et que ces actifs soient euh, assis non pas sur l'euro, mais eux-mêmes sur d'autres devises. Alors, je n'ai pas fait de vidéo ou de PDF spécifiquement sur ce sujet, vous savez, je le ferai peut-être là, voilà, prochainement. Euh, toujours est-il que vous pouvez utilement vous reporter au PDF que j'ai fait en annexe de la vidéo précédente, qui était consacrée à comment sauver notre argent. J'envisage évidemment parmi les solutions possibles ce qui convient de faire pour diminuer son exposition à l'euro. Donc il y a il y a des solutions dans cette dans cette vidéo. Je vous en conseille je vous conseille d'en de, de prendre connaissance, d'autant que le PDF est, le PDF est, est, est offert. La vidéo est terminée. En tout cas je j'ai casé dans ce format tout ce que je voulais vous dire sur le, sur, sur le, sur le thème de, de, de cette vidéo. Euh, donc vous pouvez, si, si vous le souhaitez, comme, comme d'habitude, euh, si vous souhaitez approfondir le, le sujet ou euh, discuter avec moi de, de problématiques en rapport avec ce sujet ou, ou avec d'autres sujets financiers et patrimoniaux, eh bien, nous pouvons le faire dans le cadre de ce que j'appelle mes coachings téléphoniques. Euh, je répète, les, les conditions, les modalités de ces coachings sont dans le, le premier lien qu'il y a en dessous de, de la vidéo. Bien sûr, et c'est important, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, partagez-la, et puis surtout, commentez-la, euh, c'est une des raisons principales d'être de, de ces vidéos, car comme vous le savez, comme le dit l'adage, de la discussion naît la lumière. Sur ce, à bientôt